Nous sommes maintenant avec euh, Gérard Lambert et Olivier Marchin, Bonjour. donc euh, bah, nous restons avec ce Bonjour. film. Donc euh, j'ai pu, dans la conférence de presse, vous poser certaines questions, là je vais vous poser des autres qui sont complètement... Euh, voilà. Donc euh, est-ce que dans la vie aussi vous êtes tous les deux aussi contraires que les deux personnages du film je, je, je, je, <rire> je pense qu'on n'est pas vraiment contraires. <rire> bon. On est au non, contraire, on se rejoint sur beaucoup de choses. Oui. Oui. Euh, et en tout cas sur du ludique, voilà. sur, sur le plaisir et sur l'amitié et les valeurs euh, euh, intrinsèques enfin, à tout ce, ce genre de vie émotionnelle. Quoi. Ouais, on a les valeurs épicuriennes, on va dire, voilà. puis rigolane, et puis l'amitié, la rigolade, et puis pas se prendre au sérieux surtout. Voilà. On, on connaît les, les, les coups de gueule nombreux de, de Gérard. <rire> vous, vous en avez moins, mais... Vous... Quand euh, Gérard parle, vous, vous sentez qu'il ouais, provoque des choses et qu'en même temps il n'a pas d'accord Oui, mais il part en sucette, euh, parle comme vrai. moi, parce qu'on s'emporte. Voilà, parce moi, que c'est sincère. Ouais, bon. voilà, moi, moi, moi j'en ai moins parce que je suis plus jeune, mais il en a eu plus que moi parce qu'il <rire> est plus jeune. <rire> c'est un problème. Ouais. <rire> j'en ai, ai rencontré davantage <rire> que lui. Il, <rire> il viendra là-dessus ouais. bien souvent. Bien, ouais. Moi, j'ai eu quelques-uns qui m'ont coûté cher aussi, à lui aussi. Mais moi, j'en ai eu moins que lui. C'est vrai qu'on se rejoint un peu là-dessus, bon, en tout cas on a, le, on a le même, euh, la même vision, on adore ce métier et pas vraiment ce milieu. Quoi. Décidément, euh, mais en même temps on est très bien est en C'est une place, contradiction quoi. qui peut être compatible. Oui mais euh, on voilà. trouve dans ce milieu, encore oui, une fois, beaucoup d'amitié et beaucoup de gens qui nous suivent bien sûr, bien sûr. et sûr. aussi beaucoup de gens qui nous comprennent pas, qui nous méprisent ou qui nous haïssent. Mais ça, euh, encore une fois, l'ami de tout le monde n'est l'ami de personne dire moi je suis heureux, un homme sans ennemi est un homme sans valeur pour moi. Donc à partir de là, c'est pas un souci, ceux qui m'aiment, ils m'aiment, ceux qui m'aiment pas, ils m'aiment pas, c'est pas un problème. Et euh, mon écriture, j'avais besoin d'écrire des nouvelles, de, de, de mettre tout ça sur le papier pour, pour, que, pour en tout cas le partager avec les gens auxquels je faisais lire, ou en tout cas déjà le partager sur le papier avec, avec moi aussi. Donc y a une, y a, un, je suis un pessimiste joyeux on va dire. Ce, le personnage d'Olivier parce qu'il fallait pas tomber dans la caricature donc il fallait qu'on soit quand même un petit peu à borderline pour que ça soit comique parce que je pense que quand, quand André dans le film il dit à, à son fils et à sa belle-fille euh, vous inquiétez pas en hein, disant en 40 ans de gendarmerie je ne vois pas ce qui pourrait me surprendre il fallait qu'un mec arrive et soit vraiment surprenant donc il fallait qu'il soit surprenant tout, tout, tout, en, tout en étant bord, bord, borderline sans être Trop de l'autre côté, quoi. Et c'était tout le travail qu'on a fait avec Olivier, où, où euh, comme il est de naturel euh, sur un tournage, il est assez exubérant, enfin, mais dans le bon sens du terme. Il est, il est joyeux, il est enthousiaste. Donc parfois, bah, lui-même sentait qu'il en faisait trop, et moi je, je pensais aussi qu'il en faisait trop, mais donc il, il se demandait s'il fallait pas descendre, mais quand on descendait, il était moins drôle. Donc euh, c'était la, la vraie difficulté. Gérard, c'est un peu, bon, quand, quand, quand on voit le fils Fissaggio, c'est le prolongement du Joe C'est un père un peu, un peu enfin, un grand, dans le fils Fissaggio, c'est un père maladroit, mais assez, assez, assez comment, avec des valeurs bien, bien définies, un peu psychologiques, on va dire. Ouais. Et donc, il a continué à faire avec le, le côté grand-père. Et puis, il avait un exemple, c'était mon père qui connaissait, qui connaît bien. Donc, on, on, on a pu... On a pu travailler plus, plus facilement, mais il euh, et, et y a un truc, c'est parce que c'est toujours pareil, c euh, je trouve que les, les acteurs... Parce que quand on est en lecture, on travaille, mais euh, d'un seul coup, on n'a pas, le, enfin, pas les personnages, parce qu'on est habillé comme ça. Quoi. Et, euh, et donc, dès qu'on commence à habiller les, les personnages, euh, Gérard, je pense que quand il a commencé à mettre le costume de gendarme, il s'est senti dans le rôle. Moi, c'est important les costumes pour moi. Et, euh, lui, quand il a commencé à se voir euh, euh, chez la costumière avec ses costards à, à deux balles, là, euh, il s'est dit, ah ouais, c'est ça que moi, tu vas me faire jouer. Moi, Donc, euh, <rire> Donc voilà, après c'est ça la difficulté. Et maintenant, je vais te dire, très honnêtement et très humblement, si ça se trouve, il y a une personne sur deux qui vont trouver que ce film est une caricature. Tu vois. Moi, je pense que non. Parce que ces gens-là, je les ai connus. Vois, donc euh, oui, Par oui. exemple, les, quand ces journalistes m'ont dit, après le Fissaggio, euh, c'est une caricature, c'est le sud-ouest, c'est un truc de, de, de, de cassoulet, ben bah, non, euh, je, je suis désolé mec, mais va à Gaillac et tu vas voir des <rire> personnages comme ça. Mais c'est pas en restant à Paris, en bouffant à voilà, la Brasserie Coste que tu vas connaître ça. Donc toi, as le droit de dire que c'est une, une caricature, mais euh, balade-toi, prends ta mobilette oh, et bon, va déjà. voir. Et pompons, les mecs comme ça, et des mecs comme ça, j'en connais un paquet. Ben, comme, comme... bon. parfois, je, parfois, je prends des photos et j'envoie à, à, à, à, à mes producteurs. Je dis, tu vois, on est loin de la vérité. C'est qu'il y a des jobards dans la vie, des vrais jobards. Enfin, et on n'ose pas. Quand on écrivait camping, euh, euh, j'étais au supermarché anglais et euh, je, tout le monde nous, a, nous est tombé dessus. Le caricature, le campeur, la truc, le mulbit, etc. Sauf que sûr. moi, j'ai vu ça. moi j'ai vu J'ai vu, vu des mecs sûr. comme ça et j'ai vu bien. même un mec avec, une, alors avec en poussant un caddie à, à, au supermarché anglais. Il avait un, un, un, un débardeur. Il était en crops, en débardeur, et il avait écrit ⁇ Je rote, je pète, rien ne m'arrête enfin, Non mais Ouais mais on des copains. <rire> ouais non, mais donc... Euh, euh, donc copine, je suis, beaucoup, je suis emmerdé parce qu'il faut, faut... faut y aller quoi, le, le faux t-shirt. Faut... Il faut, faut y aller, le mec qui, le mec qui met ça, euh, si tu le mets dans un film, on va faire... Ah, c'est un peu trop là. Bah ben non, non, non, c'est de... Non, c'est de la, la, la, la vraie vie, il y a des surprises. Hein. Beaucoup plus, et puis euh, bah les, les, les milieux qu'on fréquente ou les endroits qu'on fréquente, si on les retraduit au cinéma, ceux qui ne les ont pas vus nous prennent pour des, pour des menteurs. Moi, j'ai été éduqué dans un camp naturiste jusqu'à mes 17 ans, mes parents étaient naturistes, j'ai vu des mecs faire des courses à poil. Aujourd'hui, on le voit dans les films, mais quand vous le racontiez, personne ne vous croyait, et pourtant, ça existe. Donc, euh, ça dépend des, des endroits qu'on fréquente, et il faut les, les, les raconter, ces endroits-là. Et on passe parfois pour des, euh, je dirais, des, comment, des, des des comiques de fin de repas ou machin. Non, non, tous ces gens existent. Et moi, je les ai rencontrés avec Philippe aussi, ceux d'où. De... Ouais. Oui, parce que parce que j'aime bien faire rencontrer à, à, à, à mes acteurs euh, les mecs dont on parle, quoi, et qui vont jouer quelque part. Parce qu'ils se disent pas, ah ouais, c'est juste une, une invention. Non, c'est pas une invention. C'est pas une invention, j'en je, je, ouais, voilà, je, ai vu des... Les Camping, on a quand même été, des... été traité de beauf. Ah s'ils ouais, ouais, ouais. traitent de beauf 6 millions de gens, c'est leur problème, hein. mais nous on les a, les... c'est qui a engendré l'écriture, mais c'est Philippe Guillard qui l'a écrit avec Manu Bose avec Fabien Antoniente, et je peux vous dire que Camping, ça a plu à beaucoup de gens qui connaissent le même événement, c'est-à-dire les campeurs, ouais, bien sûr. les mecs sont comme ça, et quand vous vous faites traiter de beauf par les parisiens quand vous sortez un film comme ça, je souhaite à tout le monde de faire 6 millions d'entrées avec la province. Donc nous sommes des provinciaux et nous racontons des histoires de province. Et parmi vous, quelles, que, quelles sont celles ou ceux qui ont eu le bac ou pas, ou qui ont peur de l'avoir Ou qui ne sont pas les Moi je l'ai eu, j'ai redoublé ma terminale, mais je l'ai eu. C'était oui. quoi ton aspect le B, Sciences Echo. Ah Ah, c'est ça, bah dis donc, bah non, c'est toi qui m'aides en fait sur la Sciences Echo, je suis bête. Ouais. C'est ça qui aurait dû aller plus vers Viviane, tu vois Toi, tu ah, pas lui eu lui eu. Lui qui Oui, je l'ai eu, j'ai eu, j'étais en ailement. Littéralement. Ouais. ouais. Moi, j'ai eu 16 en philo. Ah ouais mmh. Eh ben, j'ai eu 4, tu vois. Ouais. Ah, moi, j'ai rien... <rire> rien eu, moi. Mais oui, mais ça se voit, <rire> C'est pour ça que j'ai fait acteur. Ah, oh, bah, Camille vous, vous étiez un petit peu timide pour parler, non Ah, moi Ah du moins vous me posez des questions, j'aurais réponds. Est-ce que vous l'avez choisie, comme elle est dans le film Elle est, est comme vous... ça, dans Elle est oui, parce que son personnage est vraiment... Non, c'est hein. ah, mais Forcément, on a du tempérament quand on a des choses en face. Après, quand il se passe rien, je ne vais pas euh, sursauter en face de, <rire> de fenêtres. De... Non, je non, mais j'ai tout de suite vu, euh, quand, euh, quand je l'ai casté un peu, quand on a fait le casting, j'en ai vu plusieurs, et euh, j'ai senti que c'était le personnage. Ouais. C'était pour moi une évidence. Et euh, surtout, euh, je senti qu'elle était comme ça dans la vie. Quoi. Ouais. Elle emballe le poisson, papa, papa, comme ça. Ça va, de, ça va de mille, ouais. ouais c'est elle qui donne le rythme hein, de la comédie. Ah, bah oui, c'est celle le rythme. C'est ce que je disais tous les matins. c'est toi qui mmh. donne le rythme de chaque scène. Mmh. Donc c'est à toi de. de c'est toi, toi qui les tire, c'est pas eux qui. Les... Et chacun des comédiens se greffe justement ouais, sa... sur son énergie. Sur mmh. mmh. euh, Vous avez eu votre balle Oui, et je l'ai eu. À oui, voilà. ah, je je spécialité J'étais en L. Exactement, j'ai pris L, j'ai enlevé maths. Je combais me toutes les options. Italien, littérature, théâtre, j'ai rajouté plein de choses, vu que je n'ai pas vraiment réussi ma philo. Vous, vous l'avez vécu comme ça Comment Comme ça Dans le film, oui. Non. non, non, non, non. Comment vous l'avez vécu hein bah, Je n'étais pas mauvaise à l'école, je n'étais pas fan, mais je m'amusais bien. J'aimais bien aller à l'école, moi. Ça me faisait rire. Pas, je ne voulais pas faire des études parce que ça ne me correspondait pas, mais, euh, mais j'aimais bien. J'avais pas... beaucoup de caractère parce que j'étais en fait vous êtes mignon mais moi je vais avoir mon pack et puis euh, je vais être comédienne en fait. Hein. D'ailleurs je l'ai fait en secret comme ça je suis rentrée dans une école et machin. Donc, je savais que, mais j'aimais bien, j'aimais bien, j'étais comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait juste avant C'est le premier film ah, J'ai fait des, beaucoup de téléfilms, des séries et euh, de films où j'aime plus vachement plus petite participation que celui-ci. Bah là, c'est ton premier grand rôle. Exactement, c'est mon premier grand rôle. C'est pour nous... Bravo pour vous éclauter l'écran. Oh, c'est adorable, merci beaucoup. Mon grand-père du côté de... de ma mère, il était très... Après, c'est une époque aussi, hein. Je dire, ne pas Tu vois, c'est une époque où il y a eu la guerre, machin. Mon grand-père, il y petit village en Espagne. Euh... Il me voit débarquer, tu t'habilles comment Il me regardait, il me dit t'habilles comment Je dis bah je vais faire du sport, il me dit, tch, tch, tch, tch, tch. Les gens ils vont parler, tu devrais te changer. Tu vois, c'est d'autres manières de voir les choses. Tu t'assois à côté, tu fais, tu vois, il y a un truc très. Comme ma mère était dès qu'on est très carrés. Mais il me dirait plus oui ouais. Dire malheureusement et heureusement. Hein. Alors moi, je, Philippe, moi, ce qui m'a ce plu, c'est quand vous avez donc parlé avec euh, la presse en général, qu'on appelle la conférence de presse, donc, euh, vous avez parlé de, de, de des personnes qui ne vont pas voir justement les gens sur le terrain. Et c'est vrai, moi, ai beaucoup été sur le terrain. C'est vrai que tous les films que vous avez faits, les soi-disant clichés que vous montrez, sont des choses qui sont vraies. Et donc c'est vrai moi, je me suis rendu compte que dans la vie, il y a pire donc, suis... ouais, que que si, on, si on va jusqu'au. Enfin, vous je... êtes obligé de vous freiner par rapport à ça. Mais oui je me, je me freine parce que justement j'en vais me tomber dessus. Mais euh, non le, le, le, le, le tout ce que tout ce que j'ai fait dans ma vie je l'ai fait. Euh, je, suis allé de, je suis allé partout. Voilà, j'ai eu cette chose. moi j'ai j'ai eu plein de vies. J'étais joueur de rugby. Je travaillais à la télé. J'étais écrivain. J'écris des films. Je fais plein de milieux. J'ai fait plein de pays, j'ai vu plein de choses. J'étais dans, dans les quartiers pauvres, les quartiers riches. J'étais dans les grands hôtels, j'étais dans les, dans les, dans les, dans les bedrooms, machin pourri là. J'ai tout. J'ai une expérience. Ben ouais, c'est un parcours. Hein. Mais ouais, et, et je vois des choses. Parce que justement, comme j'aime écrire, je regarde, je, je regarde des choses. Je vois des choses, je me dis putain, tu mets ça dans un film. Toutes les situations pour moi de, de scène, et je note des trucs. Une fois dans le nord de Paris, j'ai vu un mec, c'est le capitaine Haddock. Et on était avec mon chef hop, on repérait les décors parce que c'était sur le deuxième film. On était en Normandie, on va dans un bled, et on voit un mec sortir d'un bistrot. Le truc de capitaine amiral, le manteau, le capitaine, avec la petite barbe blanche. Et le mec, c'est la réincarnation, Et d'un seul coup, marche. Ouais, le journal, ici, là, tu dis, tu regardes, tu fais, non, c'est pas vrai, quoi, mmh. mais bon, bah, si on met ça dans un film, et moi, je trouve que le film, le, film le, le cinéma, j'aimerais être plus fou, je suis je, trop, je, je, je me retiens. Oh, il y en a, il y a des personnes comme Jodorowsky, comme... Euh, oui, il y, y en a, y en a, mais, y en a mais, heureusement, mais, mais de temps en temps... Euh, oui. Euh, J'aimerais faire passer le de, de mec derrière en disant mais oui, <rire> c'est quoi cet voilà, univers quoi. <rire> quoi. Parce que c'est comme ça oui, Parce que la vie, si tu t'installes dans un bistrot, que ce soit Marseille, Paris, au, au Brésil, ou ce que tu veux, tu oui. regardes, et tu sais ce que tu fais si tu veux faire la différence entre le cinéma et la, la vie, c'est que tu, tu, prends, tu mets de la musique dans les oreilles, et tu regardes, et t'as un film. Parce que tu as un mec qui va passer, ah, t'as as du spectacle quoi des, des, des fois, t'as des, des, des, des, des, des nains qui passent avec quatre poussettes là, j'ai dit putain, sa vie à elle. Et voilà, donc ça, la vie, elle est là, quoi j'adore, je regarde, j'observe. Et euh, parfois, je suis tellement surpris moi-même que je me dis je peux pas le mettre. Parce que si je le mets dans un film, on va dire ça va. c'est ça que je comprends pas quand les gens, ils font « Ah, oh, ça va ». C'est génial, c'est forcément quelque chose, quelque chose, il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a quelqu'un dans la vie qui qui se, se, se, non, se, se, pas enfin ouais, ouais. on se ressemble, enfin on ressemble à une personne, tu vois. mais je pense que c'est pour eux en fait, ça leur fait bizarre de dire il y a autre chose. Non, les gens qui va, disent ça, pas, je sais pas, il y a peut-être <coughs> un truc où je me dis ah ils sont, ça leur fait plaisir, ça les rassure, de savoir qu'on oui, que reste dans la, oui, dans la oui, réalité. Voilà. Arrêtez vos bizetis, oui c'est ça, ça leur fait des fois ça leur fait peur. Parce que même si tu l'as pas vu c'est pas grave au pire tu l'as jamais vu, ça veut dire que ça se trouve, c'est intéressant non, non je pense que c'est pas assez vrai. De quoi tu parles? C'est un peu avant le cinéma, justement, il y avait les grands écrivains qui faisaient justement passer, passer par l'écrit, leurs expériences, justement, tout ce qu'ils avaient vécu sur le terrain. Moi, je dirais que maintenant, les écrivains contemporains, ce sont les scénaristes à travers le cinéma, parce que justement, on a découvert beaucoup de choses. C'est-à-dire que je pense que... Ça part toujours d'une volonté d'expression. Bah, Quelqu'un, un peintre, un, un musicien, permet de s'exprimer. Il y a une époque où il y avait des écrivains, où il y avait des musiciens, où il y avait des peintres, mais il n'y avait pas la télé. Donc il n'y a pas de scénario, mais il y avait déjà le prémisse de scénario. Euh, Shakespeare, ouais. euh, Rostand, euh, Shakespeare, tout ça, ils, ils écrivaient des scénarios. Des... mais sauf que ça ne s'appelait pas des scénarios, ça s'appelait des pièces de théâtre. Mais c'était déjà les prémices avec action, le truc. Quand, euh, quand tu te faisais les, quand tu te faisais les, les, les, les, les lectures en l'école et tout, tu apprenais les trucs. Bon, c'était leur moyen d'expression. Peut-être que Victor Hugo il vivrait aujourd'hui, il ferait des films. Peut-être qu'il n'aurait jamais écrit un bouquin. Mais à l'époque, sa seule manière de s'exprimer et d'avoir son regard sur le monde, c'était l'écriture. Et l'autre, c'est la musique et les peintres. Voilà, c'était à peu près les trois arcs majeurs qu'il y avait. Maintenant, il y a le cinéma. C'est vrai qu'on peut tout raconter les... et qu'on peut croire. En sachant qu'en plus, la littérature, c'est difficile maintenant de sortir un bouquin... Que le, la, la librairie, il y a très peu de gens qui lisent. Bon, les jeunes, ils lisent plus. C'est là. Maintenant, c'est ça. Le, le... Si tu veux t'exprimer c'est là. Sinon, les jeunes, aujourd'hui, fait enfin, leur génération, c'est ça. Nous, on avait encore un peu les bouquins, Parce qu'on n'avait pas forcément la télé. On avait la télé, il y avait trois chaînes. Donc, on aimait lire aussi. Mais c'est ce qui était chouette, c'est que quand tu lis... Quand tu en train de lire, bah, tu t'inspires, c'est ta, ta propre imagination, donc on t'apprend à réfléchir par toi-même, à t'imaginer tes choses. Maintenant, comme tu l'as dit très, très justement, c'est que ça. À quel moment, en fait, tu te poses et tu t'imagines, tu ton propre univers Si, si parce que après, tu as des films, nous, c'est une comédie, c'est léger, on s'en fout. Il n'y a pas de réflexion. Mais je pensais que tu parlais de l'écran en mode téléphone, par exemple. Quand, pas tu, forcément vois les, euh... quand tu vois Les, les, les Misérables, il y a quand même une réflexion, d'ailleurs, tout ça. Oui. Bien, tu te, tu sors, tu prends un claque, tu fais. Ah ouais, putain, oui, bien le monde, sûr, mais moi, je pensais que tu parlais du téléphone dans lui-même. Non, pas du ah, téléphone, hein. je parle de la. De l'expression, c'est-à-dire la vidéo, le cinéma. Oui, y a le, le des de Oui, mais je suis partagé de. Aujourd'hui, les, les gamins qui euh, écrivent. Voilà. Pas mais je suis partagée ouais. parce que regarde avec le Netflix, tu peux regarder plein de choses qui sont très bien faites. Ah, elle nous confirme qu'elle est comme ça dans le film. Ouais. <rire> <rire> non, mais en fait, je suis, je suis, je suis, je suis super d'accord avec toi. Parce que justement, heureusement, avec ça existe, parce que tu te prends des claques de dingue. Donc c'est vrai. Mais parfois, en fait, ça va être à la peine. Tu vois ce que je veux dire Il y a un truc où... Non, mais ce, que, un que, truc... je, ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, le mec a envie d'écrire. Ah oui. Il écrit des scénarios. Voilà, bah, C'est tout. Et à l'époque, il écrivait des romans. Et Victor Hugo, je te dis, Victor Hugo, il aurait 17 ans aujourd'hui. Voilà, voilà, il écrit. Je l'ai retenu laissé. Je la personnalité de Camille. Ah. Vous voyez, là, elle vous a fait un extrait. Si vous n'avez pas vu, le ben, a annonce, encore les voir. C'est son tempérament. Merci. C'est vrai. De... Merci. sais ah, pas qui, les deux. Ils veulent séduire. Oui, complètement, c'est vrai. Complètement. Ils veulent séduire parce qu'on ne la connaît pas bien. Euh, au départ du film, on sait que lui, il ne les a pas vus souvent. Et lui, encore moins, puisqu'il mmh. était loin. Mmh. Donc cette jeune fille, enfin cet enfant qui est devenu une jeune fille, on ne la connaît pas ouais. du tout. Et c'est la scène où elle se présente à table, qu'on se révèle être des, des grands-pères qui aimont, euh, quelque part, l'idée de la séduire pour avoir euh, le premier prix. Et c'est vrai qu'au départ, celui qui, avec qui elle a envie de plus s'amuser, c'est Teddy. Ouais. Puis il finit par être hyper gênant et pas du tout ce qu'elle veut. Et il lui propose même d'aller en boîte, elle dit non. D'ailleurs, quand je l'ai lu, j'ai fait, il sans sympa, hein, moi. Mon <rire> père il me dit, tu veux pas aller Je lui dis, mais ouais, carrément. <rire> et, et, et toi, au départ, t'es hyper strict. Et en fait, c'est avec toi que je me lis beaucoup plus pour, euh, pour être cadré, pour à passer mon bac. Donc en fait, tous les deux, vous êtes euh, ah, oui. un petit mix des deux, quoi. Mmh. Une petite bonne femme quoi, la prochaine ouais. fois, que la petite grand-mère. Hein. Hum qui est un peu entre vous deux voilà. On a remplacé pour le. Ce qui est intéressant dans votre film, justement, c'est l'opposition entre les deux personnages. Donc joué par... Parce En fait, le vrai pitch du film, c'est un grand-père qui vient s'occuper de sa petite fille, qui est persuadé de son fait, qui est persuadé que c'est sa méthode. Il arrive, il est heureux de ça parce qu'on lui a donné une mission. Parce que ça fait 10 ans qu'il est veuf, ça fait 10 ans qu'il s'emmerde, ça fait 10 ans qu'il a la retraite. C'est mon père. Mon père, par toi, je lui dis ce serait bien que tu viennes garder. Euh, le boxeur, quand j'ai vu un chien, c'est une mission. Ah, il commence le, le, le lendemain, il a fait son programme, euh, c'est trois mois après quoi. Il m'appelle, il me dit j'ai pris le euh, j'arrive le 25 mars. Je pas si c'est pour moi, c est, c est, on a le temps. Non, non, ça c'est fait, j'arrive à 10h30 à mon la chien. Ok, d'accord. Donc si tu veux, il est content, il vient en mission, c'est une mission, parce que c'est un militaire. Je Et malheureusement, catastrophe, arrive l'autre débile. Donc euh, là, ça, ça le perturbe, parce que d'un seul coup, sa mission n'est plus, euh, il est plus seul. Sa mission, elle est en danger, et sa mission, elle est en... par l'autre grand-père qui, dé... qui, dé... qui, dé... qui débarque. Et elle, au milieu, qui se dit, deux grands-pères à un bac, ça va être l'enfer. Donc elle s'arrange pour les voilà. donc si tu veux, quelque part... Le vrai pilc, c'est sa mission et l'autre qui débarque et c'est mmh. pour ça qu'il y a une jalousie, mais en même temps mmh. il y a un affrontement parce qu'il y a, des, des, parce des, qu y a la séduction. Oui, oui. En mais mais même, même temps, ce que je voulais le dire, le comportement est complètement différent des deux. Oui, ce que je voulais dire justement, ce comportement différent, finalement, il y a des vérités dans l'un et dans l'autre qui peuvent être prises par le spectateur sûr, parce que justement euh, et l'amalgame des deux fait euh, ben, les choses idéales pour. Euh, euh, Vraiment pouvoir réfléchir justement par rapport à la jeunesse, qu'est-ce que je prends comme orientation. Peut-être, je ne sais pas. Je crois que c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire celui de. deux Tant mieux si vous dites ça, mais après je ne sais pas, je, je, je, je l'écris euh, un peu comme ça. Mm. Instinctivement, je sais pas de donner des leçons. Il n'a pas fait exprès. Hein. <rire> il y a eu ah, des, des improvisations c est, c est, c est, dans le tournage ou pas Des impros Non, oui. pas vraiment. Non, non. non. non. Ah, pas vraiment. Non, il n'y a pas des d'efforts. Non, des toutes petites, vraiment des bribes de Ouais, Ou On rajoutait un petit bout de cerise sur le gâteau, quoi. Non, mais tout était écrit par mmh. Philippe Poin. Ouais, et, et pas sur le plateau parce que même avant quand on travaillait ensemble, la manière de parler, quand on disait le langage, le langage des jeunes, c'était certains mots, je disais, ah, ben, tu vois, je suis pas sûr que ça, je mmh. le dise parce que c'est plus trop... Ah ok, ça s'était fait avant limite, comme on avait travaillé, mais pendant... Mmh. Ça, vous, on... avez, vous saviez checker par oui. exemple, vous <rire> pas ça, ça c'était hyper naturel. Ah oui, euh. oui. Non, non, euh, ouais, ouais, euh, non, non, ça on le fait pas chez moi. Euh, moi j'ai des enfants d'une autre génération encore. Donc euh, ce tchèque là on le connaît pas. Enfin, ils ont mm -hmm. évité de me le faire déjà. Mais tout sont est tellement savait. rapide aujourd'hui, euh, générationnellement parlant. Euh, c'est des fossés énormes qui se creusent avec les générations, de, en, en tout cas nos générations. Même pour le, Moi je suis grand-père d'une petite fille de 10 ans. Si vous, si vous n'êtes pas un grand-père barjo, comme pourrait l'être Teddy, euh, et heureusement on a cet esprit-là, nous, euh, on peut lui dire tiens, regarde la péniche là-haut, et la rendre le soir, comme ça il se débrouille avec elle, après, les parents. Mais le problème, c'est que si vous n'intéressez pas euh, vos petits-enfants aujourd'hui, dans l'idée vous êtes un clown, un fou, euh, et qu'ils sont contents d'aller voir un dingo, euh, ils prennent une tablette, ils s'arrachent directement dans la chambre d'à côté et vous n'avez aucun rapport avec eux. Donc c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que l'éducation, euh, on ne la donne pas. Euh, c'est votre personnalité qui fait qu'on va vers vous ou pas. À partir de là, il n'y a plus, de, y a, y a plus de, de... comment dire... Les familles ne se réunissent plus à table aujourd'hui. Mmh. On mange même à des heures différentes les uns des autres parfois, etc. Mmh. Donc il faut faire euh, attention à tout ça parce que ça va très vite. Et je crois qu'il ne faut pas parodier non plus le tchèque, le machin, parce que déjà, c'est démodé aujourd'hui. Donc euh, lang le langage, c'est démodé aujourd'hui. C'est là où il a su faire euh, la différence, c'est qu'on arrive à le jouer quand même, avec des trucs que les gens connaissent, mais dans deux mois ou trois mois, <rire> ils ne les connaîtront plus, les, tiens, les machins avec les mains, euh, les expressions... Euh, euh, c est, c est wesh, des... ou... wesh wesh, etc. Moi je connaissais pas. Bah, c'est monnaies euh... comme ils disent dans le film. Comme disent... voilà. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à nous faire comprendre que même nous qui essayons à la limite de la rattraper là-dessus, on est déjà démoné avant même de lire. Mais quand tu me dis lui ça", hum. ouais, ça... Ouais c'est ça. On me dit oui. ça plus hum. ça depuis longtemps, cest dire Ça c'est des petits clins d'œil, si on est attentif au film, euh, on, peut on peut avoir une réflexion là-dessus après, on n'est pas obligé non plus, hein. on peut se lever et non. se dire je me suis bien marré, machin. mais il y a dans l'écriture euh, cette subtilité parfois qui fait que, lu ça, ça ne veut plus rien dire. Alors que nous, avant, on parlait vers on était comme des caïds, on fait, t'as Thomas, mal beau du camé. <rire> et, et, et, et, et tout d'un coup, euh, on devient <rire> nul en disant un truc pareil. Euh, je trouve qu'il n'y a pas de rôle facile ou difficile, il y a des rôles et des partenaires. À partir du moment où vous êtes bien avec vos partenaires, aucun rôle n'est difficile. Là où ça devient compliqué, c'est quand vous avez un partenaire qui ne sait pas le faire. Donc à partir de là, je n'ai pas eu de difficultés, sur les, les films de Philippe évidemment encore moins, mais euh, la plupart du temps, j'ai eu de la chance, en tout cas, d'avoir des partenaires. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours un petit peu euh, mis à, à l'écart des Césars, du meilleur. Si c'était le César du pays d'interprétation, Bien évidemment que j'irai chercher avec plaisir quelque chose que les gens vous donnent avec, euh, avec amitié. Mais le, le mot meilleur m'insupporte totalement dans, dans ces métiers-là. Le mec qui assume ce mot-là, en tant qu'acteur, j'entends, parce que après, euh, c'est des concours qu'on pourrait faire. Euh, César du meilleur film, il faudrait faire cinq fois le film, le même, avec des metteurs en scène différents, etc. Là, on, on, on, on va dans des concours. Moi, je pense qu'il n'y a aucune difficulté à jouer avec des, des acteurs formidables. Euh, voilà, euh, quel que soit le niveau qu'on puisse avoir, euh, Camille est arrivée au milieu de nous, elle a trouvé deux acteurs qui avaient du terrain, elle a su être notre euh, petite fille, c'est son talent qui nous a donné du talent. Et, et inversement et, et inversement, bien sûr, j'attendais de tomber. <rire> <rire> ça t'a été, été long <rire> oui, Ah bah oui, excuse-moi Le bac, si jamais il y a un tuyau, ça n'empêche pas les autres de l'avoir. Pas le tuyau, mais le bac. C'est pas comme ça, tu si le bac, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, euh, que ce soit avec des non, tuyaux. Là, je suis d'accord, ça sert non, que... il vaut mieux être plombier. <rire> non, mais. Tant euh, qu'à euh, avoir des tuyaux. Il vaut moi, j'ai un fils qui est plombier. musicien, <rire> euh, il est, est parti si au Canada, euh, si jamais il n'avait pas eu son bac, alors que ça ne sert à rien pour un musicien, bah, il n'aurait pas pu t'inscrire. Non, cette mais, mais ça ne sert à rien Donc, en général. Ça sert à aller un peu plus loin dans des études si on veut les faire. Mais vous arrivez n'importe où aujourd'hui, alors là, vous avez un bac, vous êtes éboueur. Bac plus 6, à Paris, il y a des mecs qui sont éboueurs, quoi. C'est-à-dire, ça n'intéresse personne. Pas ne Non, pas beaucoup. Hein. Non, pas mais beaucoup non, non, non, mais moi, j'en connais. Je, je, je l'ai entendu. Donc, à partir de là, je veux dire, le bac, à quoi sert-il Il faut qu'on nous le dise, déjà, pour intéresser les mômes à un avenir possible. Les mômes, on les intéresse à quoi aujourd'hui À Un avenir incertain, tous les jours. Et euh, avec des difficultés monstrueuses, je, je trouve euh, ces générations qui arrivent d'une force mais d'une puissance, ils vont tout changer, parce que quand ils vont s'énerver, ça va le faire bien, mais en même temps, encore une fois, euh, leur avenir dépend d'eux, et ils vont s'en occuper, ils vont s'en préoccuper, parce que là c'est une honte ce qu'on fait pour eux, quand on a des, des, des mômes qui dorment dans des bagnoles parce qu'ils font des études, ou voilà, qu qu on, des, on leur loue des, des, des studios de 3 mètres carrés à 1500 balles par, par mois à Paris, et que personne ne fait rien pour ça, c'est une honte, donc à partir de là... Pour avoir son bac, il faut être très motivé, parce que franchement, le bac ne sert à rien du tout oui, dans, le, dans, dans les possibilités que... euh, qui s'offrent à vous. À rien du tout, à rien du tout. Tu veux dire, si tu sais pas ce que tu veux faire, si tu prends le bac comme une finalité, oui. ça sert à rien C'est-à-dire tu vas chercher un emploi dans un magasin de sport euh, ah, pour vendre des bac. pompes, non, et tu dis, mais j'ai le bac ici, mais j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu sais vendre des chaussures Voilà, donc c'est ça qu'il faut considérer. Non, voilà, tous, nous, dans notre génération, des gens qui ont réussi euh, leur vie dans le... Réussir sa vie, c'est pas gagner du pognon, mais c'est réussir à faire un, un métier passionnant mmh. euh, et se lever le matin avec la banane en se disant je fais ce que j'aime. Et euh, ils ont tous pas leur bac. Hein. Si l'éducation nationale était bien faite, on le saurait. <rire> en même temps, ça ouais, pas, je pas, pas, pas le sera rien. Euh... Je pense pas que ce soit <rire> le sujet de non, non, mais, non, mais non, c'est pas ça, ça, mais mais ça, ça, mais ça, mais on le saurait. Si c'est le sujet du film, puisqu'on passe le bac. Le bac ne sert à rien. Le grand-père, moi, je pourrais dire à ma petite fille aujourd'hui, si tu ne veux pas le penser, le passe pas. Ouais, mais tu voilà, lui dis, d'une un certaine moment, manière. Là, tu le dit, parce faut que faut que tu lui dis, puisque tu lui dis. Il pas non plus. Tu faut arrêter de nous prendre non, pour, pour vois, des cons et de nous vas, faire croire que le bac sert à quelque chose. Je ne suis pas d'accord, tu lui dis. Ça sert à quelque chose, c'est une épreuve. Et tu lui ah ah dis. Ah oui, non, mais, non, mais, mais ça, c'est autre chose. Je parle de la valeur du diplôme. Tu lui dis quand même. À quoi ça sert Elle te dit à quoi ça sert que je le passe Et tu lui dis, j'en ça savoir quitter. Voilà, voilà. Mais ça, c'est une mentalité. C'est la mentalité que chacun peut avoir. Quand tu dis à quelqu'un, ben ça sert à ce que tu te prouves à toi-même que tu es capable d'aller au bout de cette histoire. Mais au bout de cette histoire. C'est-à-dire, au bout de cette histoire, c'est fin de terminale, qu'est-ce que je fais après Tu as eu ton bac pour toi, pour te prouver que tu étais capable de l'avoir, parce que le challenge sur les 12 ans que tu viens de passer, ça euh, t'emmerdait aller au lycée avec un sac de 23 kilos à 8 heures du matin, plus les devoirs le soir, plus, plus une vie de merde, quoi, d'écolier, de, de, de, de, il y a un moment où quand tu as le bac, tu t'aperçois qu'il sert à rien. Donc on, on sert à tous. Et on défend euh, en fait nos familles, on défend, euh, on défend des gens qui sont assez lambda un peu partout dans les familles. Hein. Oui, on parlait on de vrai au début. Et c'est vrai que ces personnages-là, vous, vous les interprétez parce que vous les aimez déjà, parce qu'ils sont vrais aussi. C'est ça qui nous attire quand vous les, les aimez. Si, si on n'aime pas un personnage, il ne faut pas le faire parce qu'on sera pas sincère. C'est la base, franchement, c'est la base du jeu. Après, La seule crainte qu'on ait, c'est de mal le faire. Mais après, ouais. quand on a, comme disait Gérard, moi j'ai fait le mari de Jacqueline Sauvage pour Téléphone, une ordure finie qui tabasse sa gonzesse. Bon, il faut pas réfléchir, parce que si on réfléchit, on ne l'a pas. Mais en même temps, je me suis amusé à le faire, entre guillemets. Parce que, évidemment c'est grave, mais comme Gérard dans le film de, de Fred, ou quand il fait mon Vidal dans les violets, où il fait un mec qui a buté euh, ses potes parce qu'il a été obligé, il bon, ne faut pas se poser de questions. Le, comment ça... Moi, la, la plus belle direction d'acteur que j'ai eu d'un metteur en scène, c'est il m'a dit ne réfléchis pas je... Voilà, il faut jouer. Voilà, après, l'intellectualisation... Tout, euh, tout ce côté acteur du pauvre qu'on a chez certains il euh, euh, ouais, faut pas faut y aller faut être sincère il faut se physiquement et voilà et, et, et, ouais, et y aller à fond voilà, c'est tout et puis après on a l'œil du, du metteur en scène qui est là pour nous guider et euh, de, euh, de, de, de doser un petit peu ce qu'on lui donne mais c'est que, que connaissance la générosité de part et d'autre on donne au metteur en scène qui pose un regard sur nous, bienveillant, aimant, et nous on lui donne. Voilà. Si le metteur en scène est une pourriture qui pense qu'à faire ses cadres, sa lumière et filmer une commode ou une bagnole derrière, et puis pas les acteurs, on ne lui donne plus rien. Et donc du coup le film est raté, parce que les scènes sont ratées. Et les acteurs sont mauvais, de toute façon. C'est pour ça que vous acceptez peu de rôles, vous refusez beaucoup euh, On ne peut pas dire que j'en refuse beaucoup. Euh, on ne m'en propose pas beaucoup. J'en refuse pas mal, effectivement, mais on, je ne peux pas dire qu'on m'en propose au point d'en refuser beaucoup. Euh, non, je, sur ce qu'on me propose, je refuse pas beaucoup. Euh, L'avantage, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que je connais, moi, euh, des metteurs en scène et, et euh, qui me font confiance. Et pour avoir accès à leurs euh, leur films, bon, il faut avoir euh, effectivement du terrain. Il faut avoir euh, une crédibilité dans les emplois. C'est compliqué parfois parce que ça met du temps, mais avec euh, l'ensemble de la profession, euh, non, euh, je reçois des scénarios comme tous les acteurs, euh, je dis oui, je dis non, mais souvent ils se trompent. Donc euh, quand je dis non, c'est parce que je pense qu'il ne faut pas que je le fasse. Et donc je suis sincère dans mon non. C'est beaucoup plus difficile de faire une carrière en disant non, en disant oui. Mais, mais attention, voilà, je dis que c'est plus convenable pour vous, parce que vous évitez les erreurs. Moi, il y a des films que j'ai refusé le Grand Bleu, j'ai refusé des films comme ça. Parce que je savais que c'était pas moi. Hein. Voilà, c'est tout bête. Et on vous traite de crétin parce que vous refusez Grand Bleu, parce que ça marche. Et ça marche parce que c'est pas vous qui êtes dedans. Parce que si c'était moi qui avais été dedans, à la place de Jean-Marc Barthes, ça n'aurait pas marché. Sauf que les metteurs en scène, après, vous en veulent j'ai plus de contact avec le mec quand vous lui dites non vous, vous lui dites non pardon il vous en veut alors que vous lui rendez service puisque les films marchent mmh. sans moi ça veut dire que j'avais pas tort si tu avais pu me dire non sur les lyonnais tu vois ça m'aurait rendu service aussi. on aurait fait un peu plus quoi. pour finir olivier vous quand, euh, quand vous êtes dirigé quand euh, pas pas pas dirigé mais quand vous jouez oui. est-ce que pour vous c'est des vacances parce que vous n'avez pas tout le travail justement ouais, non, de sûr, le réalisateur c'est des vacances les journées aux journées mais euh, franchement oui bien sûr il n'y a pas le stress de le metteur en scène quoi le metteur en scène faut tenir l'équipe faut tenir les acteurs faut on a le stress de on est responsable de la séquence ou des deux séquences du jour on est responsable de la journée quoi. Mm. Si la journée elle est foirée, si on a raté la séquence, après acteur, on, on fait plein de prises. On en fait 5, 6, 7, 8, 12, on se dit, il y en a forcément une ou deux, une Oui, <rire> oui c'est vrai. Non. Toi t'es très bon tout de suite. Hein, oui, J'avais oublié, pardon. <rire> euh, non, après bien sûr que c'est les vacances entre guillemets. Oui, voilà, ouais. C'est plus, euh, plus euh, reposant. Oui, c'est reposant, sur, voilà. Un boulot voilà. comme Bronte. Moi, je le vois travailler, hein, puisque euh, je suis acteur et lui, à ce moment-là, euh, patron. Euh, on n'a pas les mêmes rapports euh, quand on est acteur tous les deux avec Gérard ou qu'il est acteur et moi en scène. Déjà, euh, on a un point, je pas à en décollant. Enfin, si, on a toujours le petit mot le matin et tout. Mais même lui, il est sérieux avec moi. C'est-à-dire, c'est dans les deux sens. Quoi. Il, il veut que je réussisse mon film et moi, je... je alors, c'est dans la bonne humeur hein, encore une fois, Moi, je ne suis pas un tyran, je travaille, je travaille toujours dans la convivialité, il y a des bonnes cantines, il y a une bonne ambiance, je choisis en principe des acteurs humainement qui sont des, des, des actrices qui sont des personnes humainement euh, bien et, et plutôt euh, enfin, qui, euh, qui se prennent pas au sérieux, mais qui travaillent sérieusement, c'est encore c'est la base, Voilà, c'est tout. Et le le verra quand Fin août, début septembre, on, a vu, on fera une novembre 1 première je pense, fin août à Marseille. Marseille ouais, voilà, on fera bien. chez vous, parce que avec tout euh, a été tourné et à Marseille. Et on a bien filmé Marseille, avec des acteurs marseillais aussi beaucoup. On a pris oui. beaucoup de gens ici. Moi, j'adore cette ville, donc euh, voilà, j'espère qu'elle sera contente, en fait, que les Marseillais seront heureux de de nous voir là-dedans, de nous voir le film. Mais en tout cas, merci voilà. beaucoup à tous les deux. Merci. De merci les... à tous les amis. Je pense qu'à chaque film, c'est un euh, plaisir parce que euh, les entretiens avec des personnes vraies, c'est quand même quelque chose d'important. On peut ouais. vraiment dire des choses. Merci, il y a pas de, merci, vous n'êtes ouais. pas aiguillés pour dire qu'il faut dire ça pour la convention. Oh, on <rire> <Voilà. c> s'en fout. <rire> en on tout, tout cas, merci ça. beaucoup à tous les deux. Ouais, merci, merci à vous. Merci. À vous. Merci.